Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Duel euh, J'ai pas encore trouvé le nom des vidéos de, de, de, de Duel Mais on a prévu de le faire donc on va les tourner Et quoi de mieux que d'être en compagnie de la grande et puissante dueliste Secretary Curiosity Marine je me dis, euh, La grande et puissante <rire> dueliste qui va jouer avec La grande mutualité. Et moi du coup je vais jouer le deck Tyranno Noir euh, Donc en fait le deck Dilosaur puisqu'on va en fait faire le duel Insectoraga versus Rex Raptor Et donc <rire> moi je vais jouer le deck euh, dinosaure et elle va jouer le deck insect en fait d'Insectoraga et moi celui de Rex Raptor Donc qui du dinosaure ou des insectes va gagner C'est parti à avec un deck Bah oui justement <rire> dit, Merci Captain vous Souhaite ton deck du coup tu voulais que te... tu. Tu as déjà oublié comment on joue au jeu de duel 2. De... C'est mon premier duel. <rire> on va lancer l'idée, on va lancer un des. Un, un, un jeu de... Et j'ai fait 3. Et ça fait 3. Du coup on relance. Et j'ai fait 5. Non des virtuels, ça fait pareil. Et ah, j'ai fait 3. Je Prends la main. Okay. On savait que tu savais pas compter je, sais, je compte 5 et là je suis Ah j'en ai 6 Il y a combien de Non pas en même non. toiles hein. Ok Ok ok Ok ok Oh putain Oh Marc je vais, je vais, je vais. Ce serait matin parce qu'en fait Là j'ai moyen de faire en sorte que le géo jury... <rire> du tour. On sait que t'es un tricheur, hein, donc euh, tu peux le faire. On sera pas... Ok, c'est intéressant. Si tu veux. Ok, ça c'est intéressant. Et là maintenant, qu'est-ce Qu qui va être intéressant Ok. Alors, je peux invoquer spécialement cette carte depuis ma main. Si elle invoquait de cette façon, activez cet effet, votre adversaire peut invoquer spécialement un monstre depuis son cimetière. Tu peux lire, tu, tu, tu as l'autorisation de vérifier à chaque fois. Il n'y a okay. pas de. Voilà. Ouais. Du coup, c'est une invocation spéciale. Donc je vais faire une invocation normale, je vais sacrifier un monstre dinosaure pour invoquer normalement le Tyrannosaurus préhistorique, puisque je peux sacrifier un monstre dinosaure à cette carte. Oublié. <rire> j'ai fait le même move que lors des lives parce que savoir qu'on fait des lives le samedi soir les Yugi Sabdi où on fait des duels avec divers decks. Et j'ai déjà fait ce, de, ce deck là en fait, j'ai déjà joué ce deck là, et j'ai fait la même connerie. C'est-à-dire je vois vous pouvez sacrifier un monstre dinosaure et dans ma tête c'est vous pouvez sacrifier un monstre dinosaure et l'invoquer spécial. Mais non, c'est je peux en sacrifier un hein, et cette carte gagne son attaque. Du coup j'ai fait un mauvais move, ah oui. mais c'est le jeu ma pauvre du set. Ah, ah bah non je peux faire une invocation normale je suis con Donc j'invoque normalement l'hydre tête de marteau, je passe en même phase 2, ben je passe en même phase en fait. à vous mademoiselle. Très bien. Alors je pioche. Allez-y, allez-y, allez-y. Insecteur marine. Insecteur marine. <rire> Moi je suis rexéval. <rire> re Rexé. Ah là là là, là, là là là Les insectes, les insectes. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire de ces insectes Je sais pas. C'est vrai qu'on va toujours à l'ancienne en fait vu qu'on n'a pas d'extra deck, on aurait pu le tour 1, piocher, enfin. vraiment, les règles à l'ancienne. Mais bon, on reste à 8 pour lui, évidemment. Donc... Si tu le dis. Euh... Toi t'as 104 et 105. Voilà. C'est quoi cette tout pourri <rire> et... et ben je vais poser ça. Ouais. J'ai une droite <rire> Je ne connais pas cette position pour les cartes magiques Je sais, c'est le cartes. Et... Et je termine mon tour. Très bien. À moi là Non, pas très bien. Oui, 3 euh, Ok, bon, je tente. Je sacrifie les deux. Donc cette fois-ci, je peux enfin invoquer le tyrannus préhistorique. Mmh. Donc il y a 2500 d'attaque et j'attaque ton monstre 2500 à 2500 d'attaque. C'est un sac mangeur jardin je pleure. Euh, force mur. <rire> non, je crois qu'elle y est pas. <rire> ok, d'accord, c'est un monstre normal de merde, ok. Bah <rire> euh, oui Bah, une phase, à vous. Cher eu, euh, insecto un, un euh, Du coup, j'ai un bon dinosaure en mode attaque. Alors, je vais invoquer Petit Papillon ah, en mode, attaque. En mode attaque. Et ouais, <rire> je vais lui équiper Collier d'Ambition. Il gagne 500 d'attaque par différence de niveau. Par niveau de différence. Attends, pourquoi attends, il gagne 500 Et là, de... il a 1, et toi, combien 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, Ça fait 6 x 5, 15, il gagne 1500, donc il y a 1000, c'est ça Non, attends. Attends, il gagne 500 par euh, niveau de différence euh, du monde. Équipe un monstre normal, c'est comment un monstre de niveau supérieur, monstre équipé gagne 500 fois la différence de niveau. Donc il y a 6, 6 fois 5, 30, tu gagnes 3000. Oui, me disais, je ne sais pas compter. Voilà. <rire> ouais. Tu gagnes 3000. D'accord. Je animé par un petit peu de puissance. <rire> c'est ça qui est génial C'est bon me <rire> faire exploser quoi okay. Du coup je passe en battle phase Et j'attaque Ton tyrannus Putain je perds, <rire> je perds 500 en plus Et c'est mon monstre le plus puissant qui meurt quoi. <rire> Un <rire> petit papillon, une liche chenille de merde, ça croit <rire> sans la normales normale à la con. Putain mais c'est pas vrai. Génial <rire> en tout cas. Oui. Euh, à moi termine termine moto. Je termine moto. Quoi ça Et je dis à toi. <rire> D'accord. Je suis dans la merde. Je suis à 7500 Ah, c'est pas gagné là pour l'instant. Non, c'est clair pour toi que c'est pas gagné. ouais, non, ouais. J'ai touché la carte qu'il me fallait pour te battre, mais trop tard en fait. Oh. -dire que là j'aurais pu déposter. Mais... Mm. Ah ouais, je m'a été bien. Je vais sacrifier le petit papillon. Effet de la carte, je peux la mettre au-dessus du deck. On fait voir. Alors, attends. C'est pas que je Quand te vois pas, pas, mais c'est que. C'est que je te vois pas. Alors, ouais, <rire> cette carte tu en, en au cimetière, vous pouvez la passer au-dessus de votre deck. Mais c'est abusé le coup d'ambition comme carte en hein, vrai. Oui. Du coup, je vais la mettre au-dessus de mon deck. Putain. Et donc, par sacrifice, j'invoque la Mante Impératrice. Ok. Euh, je lui équipe euh, armure d'insectes avec canon laser, donc elle gagne 700 d'attaque. Je passe à 2900 d'attaque. Et je passe en battle phase et j'attaque ton petit monstre. Mon dragon passe. rampant numéro 2, hein, qui est un dinosaure mais qui s'appelle dragon rampant. Je pense que ça, à mon avis, ça doit être une mauvaise traduction, peut-être. Peut-être. Je termine mon okay. Allez, j'ai faux en lame des cartes. Cette carte, mais en même temps, elle sert à rien. <rire> Qu'est-ce que ça fait Je pose ça et je dis une fois. D'accord. C'est tout ce que j'ai pioché. Ah bah non, moi je sais pas ce que tu as pioché. Si, je mis au -dessus de mon ah bah coupé. oui, je suis con <rire> <rire> <rire> Mais c'est quand tu veux que je sache que tu as pioché, bah oui. Le mec il suit totalement les duels quoi. La crédibilité. Ah je suis en train de penser, en fait, depuis tout à l'heure, vous allez entendre de l'eau qui coule, c'est normal, c'est la fontaine des champs en fait, Je j'ai totalement oublié de la couper, je me dis merde, ça fait du bruit. Petite interlude, je la coupe. Ouais, c'est ce que je vais dire, Ça fait ambiance chinoise, chinois, euh, fontaine. Allez. Alors, j'équipe H euh, gravitationnel à ma mante impératrice. Ouais. Donc 702 900 plus 500, ça fait 3400. Et je passe en battle phase. Donc je prends 3400 dans les lieux. Et je Très te... bien. Et je termine mon tour. Il me reste donc 4100, c'est super. <rire> à moi alors. À toi oui, de jouer. À toi de jouer. Je place ça. Je dis à toi. 4100. Je suis presque à la moitié de ma même J'invoque à l'insection. À l'insection. Attends, attends. <rire> Et je lui équipe. Pas vrai. Armure d'insectes avec canon laser. <rire> non, pas une deuxième. <rire> Donc elle passe à 1550, si je me trompe pas. Ok. 1650. 1650. Ok. Du coup, je t'attaque avec un insection. T'as 4 adversaires. Alors, c'était le lézard de grand vent. Je te laisse lire à haute voix les oh effets de ce monstre. Si bien on se contrôlait par votre adversaire, envoyez la cible à la main. Ok. Donc je renvoie ta mente impératrice à ta main. D'accord. Du coup elle perd tout son équipement en même temps. D'accord. Ok, je perds pas de point de vie vu que tu allais juste mon monstre avec toi. Ok, c'est. Ah Non, c'est bon. Oh, oui, j'essaie de tempo comme je peux. À moi OK. Non. non. Même phase 2 pour moi. Ma Même phase 2. Je lui équipe collier d'ambition. Ah, la OK. Et je termine mon tour. Je dis une phase. Wow. C'est trépidant. Non, mais en vrai. donc comme quand j'ai fait en sorte que le deck soit assez proche celui de l'anime, dans l'anime ils invoquent. Ils s'en foutent des étoiles. Du coup, moi je suis un peu niqué en fait. Parce que j'ai des gros monstres dans la main, mais je peux rien en faire. C'est triste. Alors. Euh... tuer es. Combien de 1100 Non 4100 euh, 4100 Je <rire> t'as pas pris un seul dégât c'est vrai c'est peut-être j'envoie gros insectes ok et je passe en battle phase ok et je t'attaque avec gros insectes donc à 1200 donc je prends 1200 et après, tu m'attaques avec l'autre je présume aussi. Oui. Tu 1650. Ok. Ok, me reste 1250. les <rire> <Et> <rire> je termine. C'est pour ça que j'invoque Souris élémentaire. Ouais. Je lui équipe l'esprit de combat Au mm -hmm. équipé il gagne 300 attaques pour chaque monstre Contrôlé par votre adversaire S'il si va être détruit au combat, vous pouvez détruire cette carte à la place Du coup je passe à 1800 Et elle, elle passe à... Si tu attaques elle, elle gagne 500 Donc elle passe à, à 2500 Euh 2500 c'est abusé le collier d'ambition quoi C'est une carte en vrai elle est cheatée de ouf hein. Ouais elle est sympa <rire> Bon je t'attaque euh, les gros insectes ça, cool. Comme ça, ça cool. ouais dégâts Alors 8 moins 2, 6 donc tu perds 600 Tu perds 600 Ah oui tu gagnes. ah oui oui c'est vrai Voilà du coup je te fais au moins des dégâts cool. Je sais pas, elle est perfecte <rire> Attends J'étais bête. Ah oh mais non, mais ta mère là de tant qu'elle a coulé d'ambition. Ah Tu veux pas s'en battre au mmh. et attaquer tout le monde. Mmh. T'as combien d'attaques de 1650 c'est ça Euh. Putain, qu'on soit sûr. T'es à 1650, je gagne 500 parce que t'as un de plus. Ah, mais putain, mais c'est moi qui ai mis Il gagne 300 d'attaques fois le nombre de monstres que t'as. T'en avais 2, je gagnais 600 d'attaques C'est quoi C'est plus le cas maintenant. Ouais, <rire> bon. C'est ma, ma faute. Tu t'es raté. <rire> ouais, c'est totalement ma faute. Donc, du coup, 1650... 2150. 2150. C'est bien ce que je disais. Ah, 2150. Okay. Donc, je t'attaque à 2150. Ok, donc je prends 4... Ça détruit ça, et je prends 450 à moi Euh, oui, à toi. Ah, maintenant le choix va être vite fait. J'utilise Impulsion extrême. J'envoie deux cartes depuis ma main au cimetière. Donc je vais mettre ces deux cartes main au cimetière. J'envoie spécialement deux jetons. Âme. bon, j'ai pas de jetons. Am, du coup, ça va être un jeton Far Star et un jeton Euh donc, euh, démon 0-0, il ne peut pas être sacrifié, sauf pour une invocation sacrifice. Ah, oh, je fais une invocation sacrifice, c'est cool. Du coup, je sacrifie les deux pour invoquer le tyranno noir. D'accord. Et là, il y a une grosse différence de niveau. Oui. Okay. Je Tu à 2600 mais même tu gagnes tellement que... Je suis à 3650. Attends, attends, mais là, je comprends pas, c'est que quand on t'attaque ou... S'il combat à un monstre de niveau donc, supérieur, perdre, de niveau supérieur, ok. Donc un niveau inférieur, donc c'est vraiment utile sur des petits monstres. Hein. Oui. En vrai, euh, c'est vraiment sympa comme carte. Ouais. <rire> Parce que j'ai jamais oublié cette carte, mais maintenant que je sais que je l'ai... Tu, tu l'as toi et... aussi hein Non, non, non. Bah, non mais euh, en collection tu l'as Non, je l'ai pas. D'accord. Mais, bah je, tant mieux tête, <rire> mais Tant mieux que je ne l'ai pas je ne que... mmh, qu sais pas que ce quoi faire Parce ça. que là en vrai, je peux pas attaquer éviter de perdre des points de vie Donc. A okay. toi Tu sais que si je t'attaque lui, tu veux faire oui. suffisamment... Oui, pas oui, oui, oui, Il <rire> y a une carte là, qui, qui ah. peut changer toute la donne, donc D'accord <rire> genre qui... mm -hmm. <rire> je sais si j'arrive avec un stress, qui s'essuie suivi de ce niveau. Euh. Bien, non. alors, je passe en battle phase et j'attaque ton tyranno noir. Il y a combien d'attaques euh, 3650. G. Non. J'ai pas envie. <rire> <rire> Non, parce Donc tu m'enlèves 1050, moi, du coup bah, t'as gagné. Et non, bah, en dessous j'avais instinct du chasseur, il fallait que t'invoques P là, bordel de merde. Il fallait juste que t'invoques P. Mais j'ai pas d'invocation P là-dedans. mais a, part si t'as peut-être des cartes magiques ou pièges qui font un vox P, un euh, depuis, je sais pas, le cimetière <rire> ou j'en ça, rien là. <rire> non, Putain, j'en ai marre. <rire> bon, bah du coup le deck euh, insecte a vaincu le deck dinosaur. Félicitations. insectoraga a gagné. De toute façon comme dans l'animé, les insectes ont vaincu les dinosaures. Ce qui montre qu'il ne me fait pas ce film. à ce putain de dinosaures. Ils sont grands, ils sont forts, mais ils sont pas trusés. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo de duel vous a plu. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos de duel. Je pense qu'on en fera d'autres. On va voir si ça vous plaît pas, c'est un test, bien évidemment. Et on fera d'autres decks. N'hésitez pas aussi à proposer des petits decks et à venir sur la live les samedis soirs pour les 8 samedi. N'hésitez pas non plus à vous abonner, au à lâcher le pouce bleu si ça vous a plu. Vous connaissez la chanson, on se dit à très bientôt. Bye Bye je dis bye ouais, je dis bye, bye. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne pour suivre.